Morgan Barthélémy, je suis journaliste, j'ai 30 ans, je travaille pour Énergie depuis que je suis sorti de l'ISCPA. Mon métier, voilà, c'est journaliste, présentateur, reporter. Donc je présente les flashs info de la matinale sur Énergie, donc toutes les demi-heures, rendez-vous information au milieu de la, de la, de la tranche d'animation. Sur certains flashs, on diffuse des reportages et c'est là que intervient ma deuxième fonction, c'est-à-dire que quand je ne suis pas l'antenne, je m'occupe des interviews, essentiellement des musiciens, des chanteurs ou des acteurs. Je ne pensais pas spécialement me diriger vers la radio, euh, comme beaucoup je voulais faire de la presse écrite, ce genre de choses, peut-être du sport ou de la culture. Puis la radio s'est imposée à moi euh, via mes camarades qui eux étaient plus sensibles à ça et via les stages et c'est là que j'ai découvert vraiment la radio et que j'ai voulu en faire mon métier. L'explosion d'internet s'est faite vraiment euh, au moment où euh, moi je suis arrivé à la radio et c'est vrai que bah, la radio avant c'était euh, le petit studio avec les animateurs un peu stars tout ça euh, mais c'était surtout on les connaissait par leur voix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la radio bah, pour séduire elle a dû aussi s'exporter sur internet, euh, montrer aussi les coulisses et je pense que ça intéresse beaucoup les gens ce qui se passe euh, aussi derrière le micro, autour de l'animateur. les futurs étudiants de l'ISCPA, profitez-en, profitez des stages. Ça, c'est vraiment pour moi ce qui m'a permis de travailler aujourd'hui, d'être embauché rapidement, parce que j'ai été embauché vraiment dans la foulée de, de mon dernier stage à l'école, que j'ai fait chez Énergie. Et surtout, faites ce métier avec passion, parce que c'est vraiment ce qui compte dans le journalisme. Soyez passionné et cultivez cette passion. Et voilà, c'est ça mon conseil.